Monsieur Alain Jules, spécialiste des de Français des questions internationales, comment euh, analysez-vous ce qui vient de se passer au Burkina Faso, le président Blaise Compaoré a démissionné, l'armée a pris le pouvoir, a annoncé un gouvernement de transition, et le président français, au lieu de condamner quand même ce coup d'état militaire, a salué la euh, démission du président burkinabé, Blaise Compaoré. Écoutez, les choses sont simples, c'est-à-dire que le président Compaoré a, a joué au petit bras, c'est-à-dire que je crois qu'il faut connaître le Burkina Faso, ça fait 23 ans que ce tome euh, entre autres assassin du président Thomas Sankara manigant tout euh, euh, revoit la constitution ici ou là et donc 23 ans de manœuvres malsaine et euh, un ami de la France euh, euh, Blaise Compaoré d'ailleurs je ne sais pas si vous êtes au courant il, y a, euh, il, il, il le président François, Mitter, pardon, François Hollande pardon, lui a envoyé un courrier en lui disant Écoute, ne, ne, ne, ne touche pas à la Constitution, euh, on va te trouver un poste euh, dans un organe international quand tu vas terminer ton mandat. Il lui restait un an de mandat, mais et a été trop gourmand. Et la gourmandise, vous savez, <rire> ça fait partie des sept péchés capitaux. Et donc, il a péché par cela. Et aujourd'hui, la rue a eu raison de cet homme-là. C'est une catastrophe pour lui, une fin, une fin de parcours triste, parce que il pouvait sortir au bout d'un an, en 2015 là, avec les honneurs, d'autant plus qu'il avait le soutien de la France, mais il a tout gâché, et je crois que, justement, c'est malheureux pour lui, et aujourd'hui, je vois certains esprits chagrins, venir nous dire que oui euh, euh, Monsieur Campobare a évité un bain de sang euh, il a préféré partir ben tout ça n'est que mensonge et hypocrisie c'est à dire que ça l'a dépassé l'armée tout entière lui a dit non l'armée a désobéi et par conséquent elle ne pouvait pas euh, rester au pouvoir. Les choses sont très simples. Donc, il a, euh, il, il a, il a mal joué en voulant euh, euh, euh, transformer, n'est-ce pas, l'article la, 37 hein, de, de la Constitution euh, qui, qui allait lui permettre de se représenter et représenter encore une fois. Donc, voilà. C'est une, une erreur de sa part. Voilà. Et donc, euh, je crois qu'il ne mérite que ce qu'il a cherché. Voilà. Simplement. Et que comment expliquez-vous, en fait, de l'attitude et surtout des autorités américaines envers ce qui s'est passé au Burkina Faso, quand même, les autorités américaines également étaient très, très critiques ces derniers jours en, en, envers le président Compaoré, qui voulait, comme vous l'avez dit, en fait, réviser la Constitution pour briller un autre mandat présidentiel. Oui, mais je, je crois que le, le problème, c'est que sa euh, euh, euh, euh, euh, durée au pouvoir parlait déjà contre lui. Euh, c'est quand même 27 ans. Et donc, euh, la suite... Euh, de vouloir euh, remplir en 2015 pour un mandat de cinq ans parce que bon c'était passé du, du il a fait quand même deux sept quinquennats ensuite il a fait deux quinquennats donc 27 ans au pouvoir et euh, euh, vouloir encore passer cinq ans parce qu'ils avait encore passé cinq ans transformé la constitution euh, ça, ça veut dire qu'il allait faire euh, on va dire dans les trente deux ans de pouvoir bon c'était un peu trop et euh, je crois que au, au jour d'aujourd'hui euh, les gens ont peur on a peur de tuer, parce qu'on sait où ça mène, d'autant euh, plus que la CPI euh, euh, condamne essentiellement uniquement les chefs d'État africains, donc les Américains qui savent, parce que il faut le dire, ils ont été critiques parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils sont au courant, les services secrets américains, la CIA et les services secrets français savaient très bien que effectivement l'opposition euh, euh, euh, Burkina était assez forte et bien avant il y a des mois et des mois déjà on voyait grand nombre de personnes de, au niveau des manifestations donc les gens ont fondé. et c'est pour cela que je dis que euh, monsieur monsieur le petit bras parce qu'il fallait voir il y avait des foules énormes à Ouagadougou ou à Bobo Dioulasso je dis bien il y a des mois des foules aussi aussi, aussi immenses que celles qu'il y a eu hier justement donc euh, je crois que euh, les Français l'ont compris c'est pour cela qu'ils ont fait un peu de critique. Les Américains aussi l'ont compris parce que c'était un peuple décidé. Hein, ça, le peuple, des, le pays des gens intègres, et ils étaient vraiment décidés à, à ne pas accepter qu'il que, qu y ait cette tricuration de, de la Constitution. Et donc, euh, la France ou encore les États-Unis, euh, ce sont deux pays qui sont rangés par rapport à l'opinion. Monsieur, monsieur Jules, vous l'avez. Monsieur Jules, vous l'avez dit en fait, Monsieur. De, de, euh, Blaise Compaoré avait en fait à euh, notre un, un euh, en fait une autre année pour euh, son mandat, il pourrait sortir avec honneur euh, de, de, de, de, de cela. Mais quel renseignement, quel enseignement, pardon, devront tirer euh, les autres dirigeants en fait africains de ce qui vient de se passer au Burkina Faso Voilà, les peuples sont différents et je m'interdis toujours. Vous savez, en relation internationale, il faut toujours s'interdire de faire des transpositions. Euh, la démocratie béninoise est différente de la démocratie euh, euh, centrafricaine, euh, congolaise, etc. Donc, c'est très, très, très euh, euh, bête pour certains qui disent déjà, oui, euh, tel président, euh, le président du Bénin, il veut faire la même chose, le président du Congo veut faire la même chose. Mais est-ce que les peuples agissent de la même façon Là est le vrai problème est-ce qu'il y a de vrais patriotes dans ces pays-là Est-ce que l'opposition de ces pays-là est unie Donc, c'est autant de paramètres qu'il faut étudier. Donc, vous voyez, euh, euh, la facilité euh, avec laquelle certains grands spécialistes, entre guillemets, euh, disent déjà, oui, euh, euh, le Congo, le Bénin, etc., euh, ils veulent faire la même chose, mais peut-être que ça passera. Peut-être que ça passera. Donc, on ne peut présager de rien tant que on, on ne fait pas déjà euh, une étude sociologique de, euh, au niveau de ces pays-là. Et c'est à partir de ça, de cela, hein, que justement, on pourra juger sur pièce euh, le moment venu euh, parce que bon, notamment on peut aller voter à une assemblée sans en annoncer. On dit on dit que les, les députés ont voté euh, la prorogation de, de, de, de telle loi, de, de ceci ou de cela. Donc voilà, il faut faire très attention quand on ne connaît pas la sociologie de, de, de, de plusieurs peuples. Donc c est, c est, c est, c est, les Burkinabés, ils ont toujours été c'est un peuple très vaillant. Euh, vous savez euh, quand ça ne marche pas, c'est un pays où il y a eu euh, une multitude de coups d'État, etc. Donc euh, vraiment euh, on s'amuse avec le pouvoir euh, euh, au Burkina Faso c'est ça un peu, l'homme aussi. Euh, ce sont des l'homme en majorité, bien sûr, l'homme aussi est vraiment très tenace, et par conséquent, ce n'est pas sûr que le Béninois soit pareil, ce n'est pas sûr que le Congolais soit pareil, euh, les deux Congos, bien évidemment, hein, Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa, ce n'est pas sûr que le Gabonais soit pareil, ce n'est pas sûr que le Camerounais, euh, pas, le Cameroun qui est cher à mon cœur, euh, soit euh, pareil, donc voilà, il y, y, y a des choses euh, Il faut faire très attention, et euh, euh, ce n'est Vraiment pas, pour l'instant, nous sommes qu'à un jour, ce n'est pas un enseignement pour les autres pays. Franchement, je m'inscris en faux face à ce genre d'allégation pour l'instant. Voilà, il faut attendre et, et étudier, comme je disais, euh, la société en général et ainsi pouvoir juger.